Euh, il y avait un, une coordination qui avait été installée au niveau interco pour aider les communes à mieux travailler, sur, euh, notamment sur la préparation des tapes, et donc euh, la création d'un projet éducatif de territoire, mais au niveau interco, ce qui ne se fait pas euh, partout. Et donc euh, à partir de là, euh, il y avait une volonté euh, complète des élus de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'entendre, de pouvoir se connaître, et puis, euh, dans chaque commune, chaque mère est parfois démunie par rapport à l'éducation, par rapport à l'enfance, par rapport à la maternelle ou les multi-accueils, etc. Donc, le fait d'avoir euh, des adjoints qui se connaissent, qui se rencontrent régulièrement et qui, en plus, travaillent avec des professionnels dans des comités de pilotage, des comités de suivi, euh, c'est l'idéal pour que euh, on progresse. Oui, d'une part, l'interconnaissance euh, de toutes les personnes qui travaillent de la petite enfance jusqu'au collège, euh, les associations, etc., comme ça a déjà été énuméré tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'a plu ce jour-là, c'était le, le, vraiment l'osmose qui s'est créée euh, ce jour-là. Tout le monde parlait d'un sujet qu'il maîtrisait, mais... Donnait des comment des, des nuances suivant l'âge de, des, des enfants dont ils s'occupent ou euh, de, des, des idées qu'ils ont ou des projets qu'ils ont dans leurs établissements. Et c'est le fait de, de pouvoir présenter à tout le monde que ça a vraiment créé quelque chose. Et après la première journée, il y avait une envie forte de se retrouver et surtout qu'on passe au concret.